YOLO c'est Alba, j'avais pas prévu de sortir cette vidéo mais t'inquiète J'ai une étoile Ryan OH SALUT TARDONK okay. Attends <rire> Attends moi C'est quoi cette voiture frérot Elle peut s'envoler K2000 j'ai juré J'ai aucune arme sur moi là C'est quoi ta dégaine Ryan le Vandalisme oh. <rire> Au revoir Ryan, j'ai un lance-missile Ryan ouais. Il est chargé est Attends J'ai rien fait Je t'ai dit j'allais foutre le d'avoir elle est tellement pare balle ton truc, ça me fait... Oh, oh, oh. <rire> Duel C'est qui là qui me tire dessus C'est toi T'inquiète, t'inquiète. Ouais, c'est C'est qui là Oh merde C'est quoi ça, Ryan T'es où C'est bon, je sais où t'es. Je sais où t'es, mais t'es un peu loin quand même. Tu me laisses prendre ta voiture, frérot <rire> T'es mort là Oh, c'est bon. <rire> Moi, j'ai envie d'avoir une prime sur ma tête. J'ai juré. J'ai niqué une voiture pour aucune raison. Non <rire> Ah bah, y'a la volette Regarde, déjà, dans tes mains, tu prends ton petit pistolet. Mais mis <rire> dans une voiture volante Comment on fait pour l'avoir? Ryan, il y a des explosions dans le ciel. Oh, j'ai envie de faire un gros boom. Oh, merde Quand je renvoie mon véhicule, je me laisse... Je vais prendre le gros 4 4 ouais, Je veux ouais. celle-là, celle-là. Ça va partir en steak oh. Ryan, attention, j'ai un lance-missile. Attention à ce que tu fais, Ryan. <rire> une bataille de con <rire> Bon on ouais, fait quoi euh, Ryan Bah on sort dans le D'accord euh, Bah oui Ryan. Oh, tu crois pas de la voiture Alors, Il y a quelqu'un qui m'a écrasé Et ça a tout fait exploser Il y a un hélico de la police ah. dans le sel que je vais péter Ouh <rire> Oh je suis tombé Viens <rire> quand ça fait boum. Plus de munitions C'est la voiture des copes C'est pas de l'héroïsme ça